Bonjour à toutes et à tous, Yann Brossat, directeur de campagne de Fabien Roussel. J'ai le plaisir de m'adresser à vous pour vous parler du dernier meeting de campagne. C'est jeudi 7 avril, le lendemain la campagne officielle est finie. C'est à trois jours du premier tour de l'élection présidentielle. C'est là qu'il faut tout donner, mettre toutes nos forces dans cette très très belle salle à Lille. Je compte sur vous, il y a un train qui est spécialement affrété pour ça depuis Paris. C'est un meeting national, il faut qu'on rapplique nombreux et qu'on montre le meilleur de nous-mêmes pour Fabien Roussel et pour les Jours Heureux.